Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite question, faites-vous partie des gens qui ont toujours eu l'envie ou le rêve de créer ou d'écrire des histoires sans jamais avoir osé se lancer ou ne sachant pas par où commencer Si c'est votre cas, je vous présente, face à la page blanche, premier manuel de théorie et de pratique pour écrire votre projet, que ce soit un scénario de film, de court-métrage, de pub, de clip, voire même un roman. Ce cahier, apprendre comme un cahier de vacances, donc ludique et fun, est composé de deux parties. Une première partie théorie, succincte et accessible à tous, et une deuxième partie exercice pour vous accompagner dans la création de votre histoire pas à pas, d'une façon drôle et originale, ma marque de fabrique. Vous l'aurez compris, le but de ces cours est de travailler tout en s'amusant, le tout à votre rythme. Il est disponible sur Amazon. Alors, à vos crayons a vos claviers, écrivez